Il y a un truc, à l'entraînement, on sait tout faire, et pour autant, en compétition, eh bien on n'arrive pas à reproduire ce que l'on arrive à faire à l'entraînement. Et c'est comme si, en fait, on, on sent qu'on est bridé, on force, on force, et il y a comme un poids, comme un boulet, et on n'arrive pas à exprimer tout simplement notre potentiel. Et pour certains, en plus, ce qui est intéressant, c'est que pour certains, on peut avoir des gens qui ont été champions du monde, et du jour au lendemain, pouf, ils ont ce blocage psychologique qui arrive, qui les empêche de performer. Là aujourd'hui justement bah, j'ai un exemple avec une sportive que j'ai accompagnée plusieurs fois championne du monde et euh, bah, d'un seul coup elle s'était mise à contre -perfait. Et quand on est allé voir en fait ce qui s'était passé, eh c'était à un moment donné où elle s'était mise à, à changer à de club et en changeant de club ce qui s'est passé c'est que bah, son ancien entraîneur a totalement changé de comportement. Et en faisant ça, bah, ça l'avait vraiment perturbée et du coup elle se mettait à contre parce qu'elle le croisait des fois à d'autres compétitions. Et donc là, bah, nous, la classique, euh, si vous regardez ces vidéos depuis un moment, c'est euh, on est arrivé sur de la dépolarisation, puisque euh, aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, les formations que j'ai faites, et euh, plus de 260 sportifs à l'heure où je fais cette vidéo qui ont été accompagnés, eh bien, euh, j'ai la certitude que l'important n'est pas ce que l'on fait, mais qui on est en train de devenir, et que chaque challenge extérieur nous pousse à développer une partie de nous que l'on n'a pas encore appris à accepter chez nous et à s'autoriser à la développer. Et du coup, lorsque je lui demande, ok, qu'est-ce que tu perçois de mal chez ton ancien entraîneur Elle fait, bah, il est méchant. Ok, et toi, alors du coup, je voyais, elle était toute douce et tout. Elle fait, bah, ok, donc toi, pour toi, c'est important d'être gentil. Bah oui, c'est important d'être gentil avec les autres, de prendre soin des autres, etc. Et donc, c'est vrai qu'elle était, bah, toute gentille. Et euh, du coup, euh, donc, elle, il y avait la partie, à un moment donné, bah... Euh, guerrière en mode euh, ok, même si c'est mon ancien entraîneur, j'ai le droit de pas faire de cadeaux Compète, c'est la compète quoi. Et du coup, quand on a fait la dépolarisation justement, on arrivait au bénéfice pour elle que son entraîneur soit comme ça. Bah, en gros, c'était nous ce qu'on va dire en entrepreneuriat, euh, business is business quoi. Il n'y a pas euh, d'amis au moment où on est dans la compétition, c'est la compétition. Et en fait, du coup, en récupérant cette partie, la partie entre guillemets méchante en elle, je dis entre guillemets puisque méchant et gentil sont les mêmes, euh, les mêmes euh, deux facettes d'une même pièce et bien en voyant ça du coup elle a vu que grâce à son entraîneur qui avait ce comportement là bah, c'est top parce que ça l'a poussé à plus avoir de pitié contre les anciens de son club et donc de pouvoir tout donner et juste en, en équilibrant les perceptions là-dessus, paf, ça a enlevé sa charge émotionnelle. Et donc elle s'est autorisée, encore une fois, elle a repris son pouvoir. Et donc elle a pu reperformer euh, très rapidement et sans se prendre la tête, sans se poser de questions et sans passer euh, des semaines ou des mois à faire de la préparation mentale plus classique. Donc quand tu as un blocage euh, psychologique... Pense à quelque chose qui ne te plaît pas dans la vie, à quelqu'un qui te plaît pas ou, un, ou à quelque chose qu'on t'a fait dans le passé que tu n'aimes pas, parce que tout ce que tu n'as pas appris à accepter dans le passé en mode ok bah tant mieux que ce soit arrivé comme ça, Eh bien ça va te pourrir ton futur jusqu'à temps que tu apprennes à accepter cette partie-là, du coup à écrouler la charge émotionnelle pour pouvoir être juste toi-même et en avoir rien à fiche de rien à fiche de ce que les autres vont penser.